Salut Omnes, je m'appelle Mordi, je vous présente une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je voudrais partager avec vous quelques images sous-marines prises en avril 2022 à bormes les Mimosas, sud-est de la France, sur la mer Méditerranée. Je serai ravi de lire vos commentaires et de vous répondre. Donc laissez vos commentaires ci-dessous. Et allons-y alors, voyons la vidéo. En effet, une très belle journée pour prendre les bateaux jusqu'au site d'immersion. Une fois sous l'eau, nous nous approchons du rocher. Les rochers servent d'habitat à de nombreuses espèces d'algues et d'animaux. À côté des algues, nous voyons les anémones jaunes. Elles sont des animaux fixés au rocher. Ces taches rouges orangées au milieu de sa némone sont des éponges encroutantes. Voici une autre éponge encroutante. Plus bas, on observe un poisson au corps jaune et à la tête bleue. Il s'agit d'un tryptérigeon mâle. Ces mollusques à corps tachetés est un doris dalmacien, un gastéropode nudibranche. Et voici un autre doris, au milieu des algues. L'espigographe, un anélide, se sert des tentacules pour capturer des particules qui lui servent d'aliments. Observons comment l'espigographe est fixé au rocher. Il produit une structure tubulaire sécrétée par lui-même. Allons un peu vers l'avant, regardons de nouveaux espaces. Rapprochons-nous du rocher à nouveau. Il ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Les Sars habitent en groupe, à proximité de la roche où ils trouvent de l'abri. Un peu plus profond, nous trouvons ces Gorgones, des cnidaires à vie coloniale. Les colonies de gorgones grandissent en forme arborescente. Les branches forment un plan exposé de façon perpendiculaire au courant d'eau. Cela leur permet de capturer des particules alimentaires de manière efficace. En observant une telle diversité de vie, il vaut toujours le coup de regarder jusqu'au dernier recoin. Car, ah, si nous ne faisions pas attention, nous pourrions passer à côté des chapons, confondus au substrat grâce au motif de leur peau. Tranquillement, nous prenons le retour vers les bateaux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser vos commentaires. Merci pour votre attention. Valete bene.